On est de retour avec Carole Beaulieu, et continue Carole avec euh, euh, ce que tu disais, puis les cours que tu, tu, tu donnes et tout ça. Oui, alors les cours c'était vraiment intéressant parce que j'avais des personnes, c'était ouvert à tout le monde, c'était offert à tout le monde. Euh, mais j'ai eu plusieurs personnes de, de la réserve de M. Picotten, qui sont venues tisser, puis... Alors, eux sont tombés en amour avec cette technique. C'était vraiment agréable de travailler avec ces gens-là. Puis, euh, qu'est-ce qu'on a fait aussi? C'est qu'on s'est aperçu que j'avais des, des dames qui souffraient d'Alzheimer. Elles n'étaient pas capables de tisser. Alors, c'était très difficile. Puis... Euh, moi, ma formation d'enseignante, c'est spécialiste en éducation spéciale, justement. Euh, c'est d'ailleurs dans l'éducation que j'ai fait ma maîtrise. Alors, je me suis souvenu ce que je faisais avec mes élèves en difficulté. Et puis, je suis allée chercher du tissage japonais. On tisse avec une petite roue. Il n'y a pas de façon Même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave, ça donne un beau résultat quand même. Alors, j'ai préparé quelques petits trous. Puis, j'ai commencé à travailler avec cette dame-là. C'était comme si elle était au paradis. Elle était tellement heureuse parce qu'elle arrivait à faire quelque chose. Puis au début, elle m'avait dit, je viens juste ici pour avoir de la compagnie, pour pas être toute seule chez moi. Mmh. Mais elle a adoré, puis elle s'est fait des beaux bracelets avec le tissage. C'est le Kumihimo. C'est un tissage japonais qui est très facile. Ça fait aussi des bracelets euh, d'amitié. Ça peut faire des câblages pour euh, les, les bateaux, n'importe quoi. Oui, n'importe oui. où, on a besoin des gros câbles. Mais, alors c'est vraiment amusé avec le Kumimo. Donc euh, puis de là, ça m'a donné l'idée parce que je suis aussi, je fais aussi du bénévolat pour un programme qui s'appelle Mind in Motion ici et on travaille justement avec les gens qui ont des défis cognitifs ou qui souffrent d'Alzheimer. Et puis euh, j'ai fait la même chose, je les ai toutes, leur ai montré comment faire le Kumimo, le tissage japonais. Et puis, il y a un rythme hein, au tissage. Et c'est pour ça que j'aime tisser, je pense. C'est comme ma méditation. Tant qu'on suit le rythme, ça va, on est confortable. Puis on dirait que nos, nos vibrations montent. Puis on se sent bien. C'est sécurisant. Okay. Alors, j'avais une dame que je lui ai montré comment faire. C'est juste de tourner la roue toujours dans le même sens. Puis si je m'assoyais à côté d'elle, puis je touchais son pied, elle avait à perfection. Aussitôt, je m'éloignais je changer de côté. <rire> C'était vraiment drôle. Mais, oui. euh, ouais. <rire> Mais les gens ont adoré faire leurs bracelets. Ils se sont réellement amusés avec ça. Puis, ils étaient beaucoup plus calmes, même avec les élèves. Quand j'avais mes élèves à l'école, je leur montrais du tissage. Les élèves hyperactifs, avec difficulté de concentration, arrivaient à se concentrer lorsqu'ils touchaient au tissage. Hmm. commence à tisser, puis là, tiens, il y avait comme une connexion qui s'effectue. C'est vraiment spécial. Et puis, euh, j'ai cette semaine, entre autres, j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé par message. Euh, ils veulent savoir si je pourrais offrir des cours via Zoom quoi que ce soit, parce que ça les intéresse, surtout maintenant qu'ils sont à la maison avec euh, la COVID. Donc, on ne peut pas trop bouger. Euh, donc, c'est possible que je prépare quelque chose dans ce sens-là. Mais il faudra que je fasse ça durant l'hiver, parce qu'au printemps, on a une ferme, puis euh, une ferme organique, écologique, je devrais dire. Et puis, euh, j'ai tout juste de terminer des cours avec euh, un programme qui s'appelle INASUS New Farmer Training Programme de Guelph sur l'agriculture organique. Il y avait une conférence qui a duré toute la semaine, la semaine dernière, donc j'ai pris des cours avec ça aussi. Parce que ça, c'est mes deux passions, la ferme puis le tissage depuis ma retraite. Alors, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, mais j'ai beaucoup de travail et c'est très agréable. Oui. Et combien de temps oui. que tu passes à tisser par semaine, on va dire? Donnes-tu une moyenne? Ou... Oh, aussitôt que j'ai une minute. En attendant que le souper cuise, j'ai toujours un projet de commencer, puis je travaille là-dessus aussitôt que j'ai une minute. Parce que je ne veux pas travailler trop longtemps non plus, une heure euh, maximum à la fois, parce que là, après ça, on peut faire des erreurs, ça, ça, ça devient fatigant aussi. Puis, euh, donc, environ une heure, une heure et demie euh, à la fois, là. Mais mm -hmm. euh, à tout moment, je peux... Puis je m'amuse à créer des choses avec différentes euh, façons de faire. Il y a un été, il faisait très froid ici. J'ai décidé de faire des foulards pour mettre autour des bouteilles de vin. <rire> en face, <rire> Tout ça pour le fun. Mais ça, c'est tellement vendu, c'est pas croyable, parce que les gens, quand ils arrivent chez des amis, ils amènent une bouteille de vin, mais là, c'était la face, c'était d'avoir un foulard plein de vin, parce qu'il faisait froid, froid, froid. Et puis, euh, même j'ai fait aussi plusieurs signets, genre de signets avec une anneau, pour attacher après les bagages, comme ça, les gens, lorsqu'ils voyageaient, ils pouvaient l'attacher, puis c'était facile de reconnaître leur euh, bagages à l'aéroport ou euh, à à la garde, peu importe. Donc ça, ça s'est fait. Puis il y en a des gens qui me demandaient de me faire avec les couleurs de leur équipe de, euh, sportive préférée. Donc ça aussi, j'ai fait ça. Et puis euh, là, je fais des signets. Um, il y en a que je fais avec, avec mes textures, évidemment. Je, peux, je fais un genre de trou dedans, puis passer un crayon, puis garder notre crayon avec notre signet. Mmh. Donc ça. Et puis il y a à peu près sept ans, j'ai une amie qui a souffert d'une paralysie partielle. Et elle avait énormément de difficultés. À... Elle ne pouvait pas attacher son foulard. Il y avait vraiment juste sa main gauche qui fonctionnait. C'est là que j'ai créé un foulard dans lequel tu passes, il y avait deux trous dedans où on passait une partie de l'autre dedans, au côté. Et puis elle pouvait attacher son foulard juste en tirant dessus avec une main. Mais mmh. ce modèle-là, encore une fois, a fait fureur. Tout le monde en voulait. C'était la mode. <rire> Et puis, en même temps, c'était facile à attacher. <rire> oui. Alors, euh, puis il y a quelques semaines, j'ai créé un nouveau motif. Alors, j'essaie toujours de créer des choses différentes. J'essaie toujours d'aller plus loin que la, la dernière fois avec ce que je fais aussi. Oui. oui. Et puis aussi, quest ce qui est bien, c'est que j'ai une amie qui a une ferme d'alpaca à Bruce Oui. Mine. oui. Donc, euh, je peux me procurer de la super belle laine euh, pour faire des foulards. Ça, c'est... Ils sont très chauds, ceux-là. <rire> oui, oui. oui. La laine oui. d'alpaca, il y a, a des... Euh... Euh, est un peu plus douce, mais aussi les bains de, de, de la laine, ils sont différents. Oui, oui les fils sont différents. Oui. Oui. Alors, oui, Ça travaille bien, par exemple, mais si c'est trop mince, ça casse. Il faut, okay. faut choisir une laine un petit peu plus grosse. C'est facile à casser. Donc, euh, ça, c'est une autre chose auquel il faut faire attention lorsqu'on tisse. On ne veut pas casser ou briser des fils. Il faut, euh, faut tirer avec force, mais il faut quand même <rire> y aller doucement, <rire> si je peux dire ça. Oui. La laine d'alpaca que tu est-ce qu'elle est que colorée? Il l'envoie au moulin pour la oh colorer. Oui, oui, oui oui. elle en fait colorée. J'avais des violets, des oranges, des roses, des bleus pâles. Alors, elle avait quand même un certain nombre de couleurs que, que je peux choisir. Okay. Mais en général, ils les gardent dans des teintes de la même couleur que leur euh, alpaca. Animal. Alors, ça varie entre blanc, beige, brun, jaune. La, un brun plus foncé, un brun plus léger. Alors... presque noir, on va dire, des fois. Oui, oui, oui, oui. oui. Puis, oui. Sur la ferme, Alors... ferme c'est quoi que vous faites pour produits organiques? Tu m'en avais parlé un peu. Là. tu décrire Ah, ça? OK. Um, bien, à la ferme, ce qu'on a commencé, c'était juste une forêt. Donc, euh, mon partenaire a euh, nettoyé environ trois arcs puis le bois et tout ça. Puis tout ce qui a été coupé, il l'a transformé soit en bois de chauffage ou en bois ou euh, Puis le reste, il l'a passé dans son euh, chipper, qu'ils appellent. Le tout, euh, et puis là, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, euh, en parlant avec nos, euh, un de nos amis qui fait la pêche commerciale sur le lac supérieur, on a décidé de prendre les débris des poissons, mélanger ça avec le, le bois, et puis, c'est comme ça qu'on a créé un compost de poissons vraiment unique et de haute qualité. On le fait analyser à, à London, au laboratoire là-bas. Et puis, là, il reste encore des débris de bois. Puis on s'est dit, il faudrait trouver d'autres choses à faire avec ça. Et c'est là que mon partenaire a fait d'autres recherches. Puis, il a découvert le biochar. Je ne sais pas si vous êtes familier avec oui, ça. Oui, oui. Mais euh, alors là, il s'est fait un kill, puis on fait du biochar et on vend ça aussi avec notre compost. Et puis, euh, on a une, une grosse serre, mais pour cette serre-là, tu l'as fait, il a creusé six pieds, puis il a rempli de paillis, il a mis des tuyaux qui sortent dehors, évidemment, pour reprendre l'oxygène. Et puis ensuite, on a mis la, la terre, notre compost, un peu de biochar, et puis là-dedans, on fait pousser du, euh, des concombres, des différentes variétés de piments et de tomates, mais on prend toutes nos graines organiques, alors c'est plus des... Euh, des, des tomates d'héritage, qu'on appelle. Oui, Et puis, oui. dans l'autre serre, c'est plus euh, euh, Hoop House, qu'ils appellent. Là, là oui. on fait des euh, melons d'eau. Et puis, ensuite, on a de l'ail. Puis, dans les jardins, bien là, euh, il a pris les, euh, les chenilles de ses machines de sa machinerie lourde, puis il a fait des, euh, des, euh, des plates-bandes pour faire pousser des choses dans le jardin avec ça. Donc, c'est chaud, ça garde la, la, terre, la terre chaude. <rire> Et puis là, on a euh, tout des brocolis, des betteraves, des euh, choses habituelles. Puis on a un grand champ de pommes de terre aussi. Ça fait ouais. que vous faites pousser ah, euh, toute l'année, en hiver aussi? Là. Non. Non. non. Non, parce qu'à la ferme, on n'a pas l'électricité, hein, ni l'eau courante. Alors, euh, il est fait comme un genre de petit. Euh, on prend l'eau qui vient de, du ruisseau, puis euh, elle fonctionne avec une pompe à gravité. Ensuite, euh, il a installé un système solaire qu'on utilise si on a besoin pour faire pomper l'eau et tout ça, mais euh, on n'a pas de chauffage sur rien. On est complètement euh, hors grid. Oui. Hors grid, ça Alors, fait qu'on euh, chauffe euh, au roi? Euh, même pas pas dans la serre, on ne chauffe pas. On laisse juste… Avec le… Ouais. le le compost, pas le compost, mais le paillis qui est en dessous, ça, ça fait un ouais. peu de chaleur, mais non, on ne fait pas à l'année longue, pas pour le moment, en tout cas. Ouais. Chez, chez vous, dans la maison, vous chauffez au bois? Non, non. Euh, c'est électrique Ici, à partir du de... panneau solaire? Euh, la maison n'est pas à la ferme, la maison est oh. en ville. OK, correct, okay. La ferme à que... est à 4 km d'ici. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est <rire> On est pas beau. à la ferme encore. <rire> oui, oui. oui. <rire> Oui. Alors, Mais... euh, c'est ça. Donc, euh, notre plus gros vendeur, c'est le compost, puis le biochar, définitivement, l'ail aussi, là. ça c'est assez recherché, parce qu'on est la seule ferme entre Sault-Sainte-Marie et tonne bay mm. Puis, euh, sur 150 arcs, on a juste réussi à avoir trois arcs qui étaient euh, zonés avec ferme. Le reste, ne nous le donnent pas encore, donc euh, on attend. Oui. Mm -hmm. C'est pas évident d'obtenir ça. Oui, oui comme... vous restez dans le simple. bois. Moi aussi, je reste dans le bois, là. mais je suis pas aussi gros que vous autres. Là. Mais on reste dans le bois aussi. <rire> <rire> mais nous autres, oui. on a de l'électricité chez nous-mêmes. À <rire> <rire> on, on a l'électricité, <rire> comme vous pouvez voir. <rire> oui, oui, oui. oui. Ben, C'est le fait parce que là, est-ce que tu fais des, de, de, des commandes pour ton tissage? Si quelqu'un voudrait commander une ceinture flashée, euh, combien de temps oui. de, de, de, de délai que tu donnes pour ça? Là? Bien, ça dépend de, du motif qu'ils choisissent. Okay. Il y a des motifs qui prennent moins de temps d'eau d'autres, euh, puis la longueur qu'ils veulent et tout ça. Parce que te, techniquement, une ceinture, une vraie ceinture, selon les normes, il faut faire deux fois le tour de la taille, puis attacher le nœud. Donc, euh, ils peuvent être, dépendant de la personne, peuvent être plus longues que d'autres. alors Puis la largeur qu'ils demandent aussi. Donc, ça va selon les, les motifs qu'ils désirent. Mais ça, ils peuvent le faire sur euh, ma page Facebook de Brin d'Arc-en-Ciel. Ça, c'est le nom de ma, de ma petite entreprise. Oui. oui. Mais à la ferme, on fait ce qu'on appelle des mini-marchés. Et puis, oui. euh, là, on vend nos choses, nos produits. Mais j'invite toujours des artistes locaux aussi à venir euh, faire des expositions, présenter leurs travaux. Donc, euh, j'ai des gens qui font de la poterie, différentes œuvres d'art, des peintres euh, et tout ça, pour faire promouvoir les talents locaux puis... Euh, ce qu'on a ici aussi. Oh, <rire> Cette oui, oui. année, ça a été très profitable parce que justement, les gens ne pouvaient pas voyager beaucoup. Donc, euh, c'était très bien. Oui. C'est un mini-marché qui est, c est... Alors, petit est... Mini était très populaire. Votre ferme est sur le bord du chemin. Oui, elle est sur la ouais, DCIRP. Sur... Elle est tout près de la Rioport. Okay. La... Okay. Notre voisin possède une ferme de bleuets. Okay. Lui, c'est les bleus sauvages. Puis nous, on a la... Mais lui, il a l'électricité, l'eau, parce qu'il est du bon côté de la rue. C'est ça. On ne connaît pas si le bon côté de la rue, on n'a pas de l'électricité. Non, parce que son côté est développé, lui. OK. si une personne veut passer une commande, on peut faire ça sur son site Internet, et envoyer un mémoire. Oui, pour le tissage. Oui, absolument, oui. Okay. On peut me commander, oui. oui ça prend. Alors de, vrai Il faudrait qu'il se donne quoi? Six semaines, huit semaines pour avoir une ceinture? Quoi? À peu près, oui. Dépend okay. de ce que j'ai comme commande déjà, d'avance. Comme aujourd'hui, j'ai deux euh, projets qui sont partis pour les Pays-Bas. La semaine dernière, je envoyé un en France. Euh, ça va tout partout. Okay. Alors, ouais. mm -hmm. oui. Oui. Oui. Il faut euh, me donner assez de temps, mais je le dis aux gens là, où j'en suis. Puis, euh, oui. Comment ils vont choisir leur, leur, leur dessin là, pour la ceinture? Est-ce que tu as un, un tableau de quelque chose pour il y a, ça? Euh, il, y a beaucoup, il y a des photos. J'avais déjà une, pa, une page, un site web, disons, mais c'était devenu tellement. J'avais tellement de commandes. Puis, euh, il aurait fallu que je vérifie la, le site à tous les jours, puis c'était beaucoup, beaucoup de travail. Donc, j'ai laissé tomber le, le, le site web. J'ai juste gardé euh, ma page Facebook. Donc, si quelqu'un me dit « J'aimerais une ceinture fléchée », je leur envoie les photos de ce qui est possible. Puis là, okay. ils peuvent déterminer quel style, quelle couleur. Et aussi, ça peut dépendre si je suis capable d'avoir les couleurs qu'ils désirent. Okay. C'est pas, pas toujours facile d'avoir les… Ah, en général, j'ai pas mal une belle variété de couleurs, mais… Il suffit que quelqu'un veuille quelque chose de particulier, ce n'est pas, pas toujours évident. Comme c'est là, j'ai fait une commande justement la semaine dernière puis j'ai constaté qu'un écheveau de laine qui valait 10 il y a 8 ans, et euh, tenez-vous bien, il est maintenant à 31 Oui, juste pour mon écheveau de laine. Là. Oh, oui. Ça, ça montait voilà. à cause du COVID. <rire> Mais la laine, la, le tissu aussi, euh, c'est étrange, non, mais toutes ces choses-là ont, ont monté. Le tissu, je peux comprendre avec les masques. Mais oui. Mm -hmm. C'est ça qui arrive. il ouais. euh, faut tenir compte de ça aussi. Mm -hmm. Oui. Euh, Et... Tu fais des ceintures pour les guitares puis les mandolins? Oui, j'en ai fait. C'était des commandes spéciales. Moi, alors, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai tissé une lisière, puis eux se sont occupés de coudre le cuir au bout pour l'attacher après leur guitare ou mandoline. Euh, j'ai même aussi fait, à un moment donné, j'ai tissé des bandes de, comme disons, une partie d'une ceinture fléchée. J'avais fait le foulard, puis euh, la dame voulait des mitaines. Alors, j'ai tissé le, la même chose. Puis, une de mes amies lui a fait, vous savez, il y a des gens qui font des mitaines avec des chandails recyclés maintenant. Oui, ma femme fait de... ça. Bon, bien, c'était le même principe. Oui. Okay. Ah bon, Impressive. parfait. Ouais, ouais, Alors, euh, une de mes amies, je travaille en collaboration avec elle. Elle m'a fait des mitaines qui allaient avec... Euh, le foulard, ça, ça a été très populaire aussi. Si vous allez sur ma page, puis vous regardez dans les photos, vous allez voir les photos de, de ces mutaines là, là. Oui. Okay. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'en a commandé une paire cette semaine. <rire> <rire> oui. Mais moi, je ne fais pas de mitennes. Je fais juste le, la pièce, puis la personne découpe, puis la couleur. Oui, oui, oui, oui, J'ai même fait des, des gants pour des sacs à main puis des choses comme ça aussi. Oui. Okay. Okay. Mm -hmm. Puis. Euh... Est-ce que tu vas donner d'autres cours éventuellement ou, euh, ou dès, dès qu'on va avoir la permission, c'est sûr que je retourne les Premières Nations je suis J'ai ma place là pour enseigner, c'est certain, certain. Mais parce que c'est. je ne peux pas prendre plus que huit élèves à la fois, puis il faut vraiment que, que je sois près d'eux et que je les aide. Euh, je ne peux pas le faire durant, présentement, disons, là. Mais dès qu'on va être correct. C'est sûr que je recommence parce que j'adore faire ça. Oui, ben, oui, oui. Puis en ligne, ça, ben, ça, ça, ça, ça serait un peu difficile parce qu'il faut que tu sais, là, pour leur montrer comment… Euh, bien, c'est que je, ça serait plus difficile pour moi de voir les erreurs puis de, ou de voir s'ils placent bien leurs mains euh, parce que souvent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris quoi faire. Ils savent exactement qu ce qui se passe, mais c'est que… Il suffit de pas, c'est comme jouer d'un instrument de musique, hein? si on n'a pas les mains placées de la bonne façon, ça ne donne pas nécessairement la bonne note. Alors, okay. il y a toute la technique de motricité. Une fois que cette partie-là serait acquise, parce que je le fais en trois étapes, l'étape 1, c'est la plus euh, disons, importante au départ pour que les gens prennent la bonne habitude, comment placer leurs mains, comment les mêler, euh, s'assurer qu'ils sont capables de reconnaître s'ils ont commis une erreur, puis redéfaire. Alors, ça, c'est les, les choses qu'ils apprennent dans la première étape. La deuxième étape, ils apprennent quand changer de fil de trame pour créer un différent motif. Parce okay. qu'au départ, ce qu'on fait, c'est le demi-chevron et le chevron. Ensuite, ils apprennent à faire leur tête de flèche et puis euh, ça évolue. Mais là, une fois qu'ils ont la technique, c'est pas tellement difficile d'aller plus loin. Oui. OK. okay. Mm -hmm. Puis euh, là, attends, après que la COVID s'est passée pour… Euh, aller à, au centre ou à l'école ou euh, oui une bonne... ben là on attend tout hein? <rire> tout le monde l'attend oui c'est ça, oui. ça puis c'est de valeur parce que ça sera un bon temps pour l'apprendre parce qu'on oui. a le temps oui exactement les gens ont le temps. Oui, oui, oui. mais ce que je fais à la ferme j'amène mon tissage et puis j'en ai toujours de montée et puis euh, je montre aux gens ok voici comment on le fait donc, euh, au moins, ils voient un peu, puis, euh, oui. Ben oui, oui, oui. Puis là, j'ai quand même plusieurs élèves qui ont, euh, sont rendus à l'étape 2, qui seraient capables de m'assister quand je travaille avec d'autres élèves. Okay. Et ça, ça fait une, ça aide beaucoup aussi. Oui, ouais. oui, oui. Mm -hmm. Puis euh, là, tu vas avoir… Euh, euh, une grande hiver, une longue hiver qui s'en vient, là. ça fait que tu vas avoir le temps de faire des projets pour, euh, pour le printemps. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Puis euh, là, j'ai plusieurs idées de, de choses que je veux faire. Je veux aussi me créer des sacs pour, euh, par exemple, quand les gens offrent une bouteille de vin en cadeau. Oui. J'aimerais tisser un sac. Mais ce que je veux, c'est vraiment, ce que j'aimerais, c'est combiner la couture et le tissage. Et j'ai commencé des cours de couture, mais COVID est arrivé, puis j'ai dû arrêter. Là. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment un beau défi pour moi, là. Mais qu'est-ce que je fais, c'est que souvent, je vais dessiner ce que je veux. Puis je donne, euh, j'ai plusieurs amis qui sont très bonnes dans la couture, ils font des coupes de pointe et tout. Là. Ils me trouvent très drôle avec mes plans, là, mais ça ne fait rien. <rire> Un pourrait me coudre la partie que je ne peux pas coudre, puis ensuite, moi, j'ajouterais le tissage. J'ai même, euh, bien, une autre chose que j'ai fait aussi, parce que étant donné, c'est quand même assez dispendieux, puis je me disais, eh bien, une façon de rendre ça plus accessible, c'est que j'ai fait des foulards en tricot. Et puis, j'ai ajouté la décoration avec le tissage. Donc, les gens peuvent s'en faire des foulards. Ils auraient juste besoin d'acheter une décoration. Et puis, ils peuvent faire leur foulard dans une couleur quand même assez neutre. Puis, ils peuvent ajouter la décoration qui va avec les couleurs de leur manteau. Et puis, changer de couleur s'ils changent de manteau. Donc, oui. euh, des choses du genre. Ça, c'est oui. des choses que j'essaie de faire. Puis, euh, encore là, combiner le tricot et le tissage, ça se fait quand même assez bien. Là, en ce moment, je travaille sur un projet parce qu'avec euh, les gens de Minded Motion, nos, nos gens de l'âge d'or qui euh, viennent au programme, ils sont très frileux. Puis il y en a plusieurs qui portent des châles rectangles et des poches. Donc là, j'ai décidé d'en crocheter un, mais je vais faire les poches c'est. OK. Fait que euh, ceux qui savent tricoter, tricotez là, puis moi, je vais vous envoyer des poches. <rire> capable de le faire, mais je, ça prend du temps, et j'aime mieux tisser. Ah <rire> oh oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie d'intégrer le, le tissage à plusieurs choses. Puis, oui. euh, pour les enfants, par exemple, j'ai fait plusieurs... Euh, tiens, regarde, je vais te montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est oh oui, oui, oui, oui. sur un petit crochet. Oui. Celui-là, c'est l'œil de Lenz, mais je l'ai modifié. Bien ça, les enfants accrochent ça après leur sac d'école. Ils adorent avoir ça. Ouais. Euh, oh! Une autre chose que j'ai fait, vous savez comment les gens aiment les bottes, euh, les bottes de poils, les, les grosses bottes d'hiver que tout le monde porte. Ouais. Ici, on les appelle les bottes de Dubreuil parce que c'est là-bas qu'ils que les vendaient. Ouais. Les gens me font faire des choses de ce genre-là, parce que toutes les bottes se ressemblent. On ne sait même pas qui a, le pied droit le pied gauche. Puis ouais. à l'école, les enfants <rire> ils trompaient de bottes, s'en allaient chez eux avec celle-là d'un autre. Donc, ouais. les parents m'ont demandé de petites, des petites décorations pour distinguer les bottes des élèves. Ça oui. aussi, c'est très populaire, oui. oui. Et puis, il y a même des gens qui m'ont demandé de tisser des attaches pour leurs raquettes. OK. Même bon. si vos raquettes sont très modernes et euh, fantastiques, il y a une petite attache tissée pour les tenir ensemble. Oui. On arrive à la fin de l'émission, euh, Carole. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à, à TFRH 88.1 et 106.7, la question métier. Et si tu pouvais nous dire ta phrase encore, ce serait intéressant parce que c'est un bon message pour nous autres, ça. Ah, très bien, je retourne la chercher. Um, Laissons le les différences qui nous séparent devenir des fils qui nous unissent, tout comme le fil de tram et les fils de chaîne s'entrecroisent pour tisser une humanité harmonieuse. Je te remercie, voilà. Carole, je te remercie beaucoup. Pour avoir participé à l'émission. J'espère qu'on va se parler bientôt. Puis j'aimerais que je monte dans le nord vers Oahua parce que la parenté a... encore là-bas. Ça fait que j'aimerais je... oui. bon, le... passer chez vous. Vous viendrez, la ferme s'appelle Flying Geese Farm. Flying Geese Farm, OK. Merci beaucoup. Là. Bonsoir. Oui. Bonsoir.